ont lieu tout le temps là. Reste que quand on est tous ensemble, bah la visibilité et donc l'impact sont beaucoup plus grands. Donc euh, en mars 2013, j'étais à Bogota. Je suis originaire de la Colombie. Et là, ça donnait que j'étais à Bogota pour suivre une formation Art of Hosting et rencontrer la communauté locale là-bas. Puis quelqu'un un jour m'a parlé de son un jour. Euh, C'était un dimanche qui m'en a parlé là, mercredi, le mercredi d'après. Il y avait un atelier participatif, ils appelaient ça un workshop, et je suis allé. Puis quand j'ai vu c'était quoi, puis quand j'ai vu c'était la méthodologie, elle était faite comment. Et quand j'ai senti l'énergie, je me suis dit il faut l'amener à Montréal. C'est clair. Là. De un, parce que ça me plaît, et de deux, parce que je savais qu'à Montréal, on était déjà ripe, on était déjà mûr pour ça. Moi, pour ma part, je faisais déjà des interventions dans l'espace public. Je connaissais des gens qui en faisaient déjà. On a tous entendu parler ou vu... Des, des vilaines ou du de Bixi Poésie ou de Hartung, bref, de tous ces gens-là qui sont, sont en train déjà de faire des actions extraordinaires pour être, rendre Montréal meilleur. Là. Et je me suis dit, go, faisons-le. Donc euh, j'ai commencé à, à parler avec les gens de Bogota là-bas, profiter que j'étais sur place, avoir toutes les informations sur comment ça se déroule, les différents groupes, il y a toute une structure hein, derrière ça. Ça a l'air de rien, il reste que ça fait des mois qu'on travaille dessus. Et quand je suis arrivé ici, bah, j'ai fait une invitation à ces personnes-là que je connaissais déjà. Je leur ai euh, pitché une idée et bam, son un jour Montréal est né. Et que je me vois un peu comme le, le jardinier voyageur. Euh, j'ai été ailleurs, j'ai amené avec moi une petite graine, je l'ai plantée. Et puis maintenant c'est avec toutes ces personnes vraiment extraordinaires qu'on bah, qu nourrit euh, la plante qui a poussé depuis. une structure derrière son un jour qui a été pensée par les gens de Bogota. Euh, autant au niveau de l'organisation, donc ça se divise en six sous-groupes. Euh, logistique, communication, communauté, créatoire, ressources et euh, documentation. Puis ces six sous-groupes-là, bien entendu, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Reste qu'ils sont supposés travailler de façon autonome, etc. Chez nous, ici, ça n'a pas été nécessairement le cas. Donc, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est un idéal que Bogota a posé puis que nous, ici, on ne qu'on pas retrouvé dans la réalité. Ou bien que chez eux, ça fonctionne très bien comme ça et que chez nous, non. Reste que nous, c'était beaucoup plus organique que ça. Euh, les gens qui étaient... Euh, le meilleur exemple, c'est Alex Tran. Là. Alex, euh, il est rentré ici comme photographe il est arrivé parce que sa blonde l'a amené dans un créatoire il ce qu'il a dit comme ok d'accord je prends des photos et ben plus le temps passait là plus il est devenu le webmestre quasiment de, de son un jour euh, après ça il a commencé à faire aussi les, les images les, les, les graphiques euh, et puis finalement il a, il a joué un énorme rôle au niveau de la logistique et la coordination des, euh, des interventions et puis ensuite de l'équipe vidéo tu vois le truc là et ça c'est une personne, un individu c'est que je trouve qu'au-delà de la structure en 6, ce qu'on a retrouvé, c'est des gens polyvalents qui se sont, sont appropriés le projet et bam, qui ont répondu aux choses qui venaient à eux au fur et à mesure, là, de façon extraordinaire. Donc voilà, le défi s'ajuster à cette formule-là, la façon dont, dont nous on l'a vécu était autre et euh, c'était en plus, c'était beaucoup à l'aide de la polyvalence des gens qu'on a surmonté. L'autre défi euh, était au niveau de la mobilisation, donc euh, ce que j'ai vécu moi à Bogota, c'était un créatoire On passe en créatoire, c'est comme ça qu'on appelle les, les ateliers participatifs, le créatoire de Bogota, j'ai vécu une, une énergie super willing, genre les gens euh, ils arrivaient là puis euh, j'ai senti qu'ils avaient comme déjà leurs idées ou s'ils n'avaient pas des idées, c'était super facile pour eux de les retrouver, puis ok on passe à l'action, telle date, tel lieu, aussi beaucoup, très, euh, très collaboratif. Euh, collaborative, collective une énergie collective qui faisait en sorte que des gens qui ne se connaissaient pas à la fin du créatoire et des idées qu'ils avaient euh, remu ménagées ensemble, bam, ils posaient l'action euh, de façon concertée. Ça c'était la formule Bogota, c'est ce qu'on a voulu au départ reproduire ici, sachant bien sûr qu'il faut toujours s'adapter à ci et à ça, reste que bon, quand tu as vu que ça marche ailleurs, tu veux l'implanter, on a voulu l'implanter pareil ici et on s'est rendu compte que ce n'était pas la même chose. Euh, L'esprit collectif, qu'on n'a pas retrouvé ici. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas travaillé ensemble. Attention. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin des premiers créatoires, où on a eu un remue-ménage collectif et les gens donnaient des idées euh, bah, de façon collective, comme en groupe, là, à la fin de ces créatoires-là, les personnes étaient moins inclines à, à prendre une idée parce que ce n'était pas leur idée. C'était une idée, ok, le fun, mais ce n'était pas mon idée à moi. Fait que là, on s'est dit, que, OK, comment est-ce qu'on peut faire Du coup, on a fait une méthodologie qui, est plus, qui part de l'individu. Quelle est la chose que toi, tu veux voir différemment à Montréal Tu la partages au groupe, on brainstorm ensemble, mais c'est parti de ça, de ton, de ce que toi, tu as vu en tant qu'individu. Ça, ça a beaucoup marché. Et aussi, on s'est rendu compte, euh, il y a sûrement quelque chose de culturel là-dedans, voire même euh, au niveau des institutions ici, qui, qui pensent que c'est différent. Là. À Bogota le passage à l'action...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 On veut qu'à la fin de ce créatoire, chacun d'entre vous parte avec une intervention qu'il va poser le 5 octobre. Rien que de poser ça au début du créatoire, ça mettait tu sais, les, les attentes, là, expectations comme on dit en anglais, là, de ce que l'on veut, veut faire ici. Parce que regarde, il venait au créatoire sachant qu'on voulait ça. Reste que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait en sorte que qu'il fallait miser un petit peu plus sur ce passage de « we go ». Et une fois que nous, on a compris ça en tant qu'équipe, qui faisions la méthodologie et tout ça, ça marchait super bien. À la fin, on avait des créatoires. Euh, bref, on avait 15, 20 interventions qui sortaient de là. Dans les principes de son un jour, dans ce qu'on appelle la recette de façon très gentille, euh, il y en a deux là, qui me permettent de répondre à, à ça. Le premier, c'est inclusion radicale. Donc ça veut dire que c'est un espace ouvert à tous, et vraiment à tous puis, inclusion radicale, d'ailleurs, c'est drôle parce que ça vient de pair avec la confiance. Donc, quand on ouvre à tous, il faut faire confiance. Et donc, le premier défi que j'associe à cela, c'est euh, être confronté à ses propres habitudes, ses propres façons de faire, ses propres préjugés parfois, et de le vivre. Parce que c'est bien beau hein, de parler de participation citoyenne, puis d'espace ouvert à tous, et de ci et de ça. Combien qu'on vient le moment de faire là, waouh! C'est que pour moi, pendant tout le processus, inclusion radicale, c'était presque comme un mantra à chaque fois que je voyais une résistance de ma part j'étais comme, radicale tout est correct ça, ça c'est au niveau personnel, un des défis euh, d'un autre côté on a fait tout ça pendant l'été on s'est préparé pendant l'été, ça c'était un défi parce que bah, l'été, déjà il y a plein de choses qui se passent euh, l'été aussi c'est le moment où on veut se reposer c'est le moment aussi où on profite parfois pour partir en nature partir ailleurs et ça, ça fait en sorte que les gens qui étions dans, dans l'équipe euh, bah parfois on était là, parfois on n'était pas là et donc il y a eu une fluctuation importante qui a fait en sorte au bout de Boudouine ça a été super riche reste que le, le va-et-vient a été, a été un grand défi Super Hier toute la journée j'étais malade, j'étais au lit là, puis je voyais tout qui roulait tout seul, j'étais comme moi, wow, quelle chance, quelque part je l'ai pris comme une, une leçon de lâcher prise j'étais obligé, tu sais j'étais en amour, j'étais comme moi. Wow. Ça se passe, tu sais, ça se passe, puis en ayant l'impression que ça se passe tout seul. Donc vraiment, euh, tout le travail qu'on a mis, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des choses aujourd'hui, hein. on l'a fait bien sûr. Reste que le, le, le flot, tu sais, le... ouais, un peu comme sur un nuage, puis les choses se passent. Et... Peut-être c'est comme ça que le, le... les gens se sentent après avoir monté une pièce de théâtre, tu puis que la pièce se passe devant eux. Là. La fierté de l'aboutissement. Ouais, ouais, carrément, la satisfaction, ça c'est sûr. Je trouve qu'on a fait un super beau travail de, de documentation de tout ça. Ça aussi, tu, tu sais, ils ont fait partie, euh, il y a comme 8 personnes là en ce moment, je pense, sur le terrain là. qui se promènent d'un point à l'autre, c'est comme wow. Pour avoir après euh, des, des, des legs de tout ça, ouais, une grande, grande, grande satisfaction, vraiment très, très puis, comme, comme le son, bah on commence à en avoir déjà. Il y a des gens ici qui commencent à proposer des suggestions. Par exemple, avoir un horaire des interventions de, de façon chronologique. Euh, apparemment, la question qui se faisait le plus poser au quartier général, c'était Ok, il y, y a quoi maintenant Puis, Ah, ok, il faut les retrouver dans la grille. » et tout ça. C'est des petits détails comme ça qui font en sorte que ça, ça s'améliore. Au niveau de l'équipe, on aimerait ajouter euh, à la à l'équipe des gens qui ont des lunettes de code, donc des programmeurs qui peuvent être là avec nous, euh, participer bien entendu à tout le processus et ajouter ce truc de « ok, ça, voici ce qu'on peut faire pour le simplifier, voici ce qu'on peut faire pour le rendre plus accessible, on est quand même au 21 XXIe siècle, et la technologie fait partie de nos vies, partie intégrante de nos, de nos vies, on devrait être plus avant-gardiste à ce niveau-là aussi. » partenariats, vraiment partenariats, c'est une des choses qu'on a le mieux fait, je pense, à aller chercher des partenariats, des partenariats en dit des partenariats en, en visibilité, des partenariats qui nous ont ouvert des portes euh, avec des populations qu'autrement on n'aurait pas pu accéder. Là. Euh, des partenariats qui font en sorte que la première année est une année fondation sur laquelle on peut construire davantage. Alors euh, on veut miser sur ça, dès qu'on va pouvoir euh, avoir quelque chose pour leur montrer, là on aimerait inviter les partenaires, inviter les deux interventions, tous les autres curieux là qui veulent se joindre à nous, et faire une soirée de, euh, voilà, de voir ce qui s'est passé, et euh, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant ensemble. Euh, ouais, ouais. On aimerait aussi euh, que les institutions nous ouvrent un petit peu plus de portes, et je dis un petit peu plus parce qu'ils ont déjà commencé à le faire, et je trouve ça formidable. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un dialogue plus fort. Ouais, ça, c'est le souhait pour les années à venir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un an. Hein. Probablement, la chose la plus importante qu'on a fait là, c'est euh, de rencontrer des gens extraordinaires et de les mettre ensemble à travailler pour Montréal. L'équipe qu'on a, c'est une équipe... Euh, wow. Les mots sont presque comme trop, trop peu là, pour définir ça. Là. Et euh, je suis énormément reconnaissant et c'est là où ça devient quelque chose de plus grand que soi. C'est quand on voit que, dans un esprit de générosité, les gens se donnent plein cœur, pleine âme, pour faire quelque chose ensemble. Ça c'est la, la chose la plus importante. Et que quand on est ensemble, bah, on bouge des montagnes. Je définirai l'engagement citoyen. Je fais face à quelque chose, je vois quelque chose, je l'intègre, je puise en moi, c'est-à-dire je traduis ce que j'ai vu en une vision que moi j'ai, uniquement moi j'ai, et je la partage, je l'offre à la communauté. C'est là où on se rend compte qu'on est tous connectés. La ville, puis la chose sociale, c'est euh, quelque chose qui émane de nos interactions. Donc c'est là où on se rend compte qu'on est connectés. Et euh, tout l'exercice partait de ça, partait de quel est le constat que tu poses de, de ce qui se passe euh, ben voilà, dans la ville et quelle est la chose que toi tu peux ajouter pour le rendre meilleur.